la crise diplomatique entre l'Algérie et la France se creuse avec le départ de l'ambassadeur français. Le malaise diplomatique entre l'Algérie et la France continue de s'accentuer, avec la mise à la retraite de l'ambassadeur français en Algérie, François Gouillette. Selon un arrêté signé le 10 février 2023 par la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, François Gouillet quittera ses fonctions le 1er août 2023, en raison de la limite d'âge. Cependant, en coulisses, on est unanime à dire que cette décision intervient sur fond de crise diplomatique avec Alger. En effet, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation, après l'exfiltration de l'activiste franco-algérienne Amira Bouraoui. François Gouillet, nommé ambassadeur de France en Algérie en juillet 2020, avait déjà été accusé en août 2020 de tisser des relations avec des figures de l'opposition. Plus tard, il avait été accusé par des députés FLN d'avoir profité de l'absence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune pour engager des discussions avec des partisans de l'instauration d'une période de transition. Ces sorties de François Gouillet ont vite fait réagir les officiels algériens, dont le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amar Bellimer. Celui-ci avait répliqué en soulignant qu'aucun diplomate ne peut ignorer les règles fondamentales des pratiques diplomatiques, au risque de se voir confronté à des mesures de rétorsion de la part du pays hôte. Il avait également ajouté que les personnes qui ne respectent pas ces règles deviennent indésirables. Le départ de François Gouillette ne sera donc pas perçu comme une surprise, mais plutôt comme un soulagement pour les Algériens. François Gouillette avait été présenté comme un parfait arabophone, et avait déjà occupé des postes d'ambassadeur de France en Arabie saoudite, à Tunis et à Tripoli. Cependant, son passage en Algérie aura été marqué par des tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.